Bonjour, bienvenue dans ce blabla corde, Nous allons faire deux versions de cette vidéo, une version YouTube censure et la version normale qui respecte le droit, le droit d'auteur et le droit de citation. Si vous êtes sur YouTube et que vous voulez voir la version normale, baissez le son de cette vidéo et laissez-la aller jusqu'à la fin. Ça, c'est pour flatter l'algo de YouTube. Et pour vous, il y a un lien dans la description pour nous rejoindre. Bref, peu importe où vous nous regardez, bon vidéogramme. Bon On n'a pas dit pour les commentaires, le partage et tout et tout. Ça va, ils veulent voir la vidéo. On va pas les ennuyer avec ça. Bonjour et bienvenue dans ce bel Pour commencer, désolé pour ce titre à guicheur, mais avouez que sans ça, vous n'auriez pas cliqué. Donc, malgré la taquinerie, on va essayer de faire ça bien. Avant de commencer, YouTube, Facebook, etc. font plein de censures sur plein de sujets, et entre autres chez Barry. Et si on fait des cordes sur une personne, ça va poser des problèmes. Ensemble, si vous êtes d'accord, on ne va prendre aucun risque et utiliser le coussin pour illustrer. Donc c'est moi qui avais envie de reparler du nœud de bouline et du nœud plat, parce que c'est important, c'est le premier nœud qu'on fait quand on commence les cordes, mais c'est aussi le premier nœud qu'on fait quand on commence, quand on débute et qu'on découvre les cordes. On en a déjà parlé, le nœud de chaise bouline boline en anglais, alors on a plein de notes, je vais lire, je vais pas pouvoir faire autrement, j'y retourne, on en, a... on en a déjà parlé, le nœud de chaise bouline boline en anglais, apparemment c'est un mot français importé sur l'île britannique avant 1150 et qui revient dans notre langue. Donc bouline ou nœud de chaise, c'est le même nœud. Et pour démarrer deux petits erratomes, j'écris ans avec un H, ça s'écrit bien A-N-S-E, c'est une fois de forme de ma part. Et ensuite bouline c'est féminin, c'est une bouline, ça s'en met pas clair dans les deux précédentes. Voici la corde que nous allons utiliser, on le rappelle, ce n'est pas pour encorder, c'est une corde de démonstration, parce qu'on la voit bien à la caméra et qu'elle met les défauts en valeur. Donc je reviens sur le principe de ces nœuds, donc euh, le premier, la bouline, c'est un nœud avec une boucle non coulante, ça on va en reparler. Et le deuxième c'est un nœud plat, peu importe le nom exotique qu'on lui donne, Yuki Note, On note, c'est note, un bête nœud plat. On avait écrit plein de trucs et au tournage on se rend compte que c'est beaucoup trop long. Donc du coup on va faire ça en trois parties, donc la vidéo en cours, plus une vidéo euh, qui va expliquer les inférences en détail. Et une troisième pour montrer les nœuds de démarrage pour les super débutants. Effectivement, on a prévu de faire une mini série justement pour les débutants, les non initiés, les profanes, ceux qui n'y connaissent absolument rien et du coup ça fera l'objet du premier épisode qui est en cours d'écriture. Dans cette vidéo ici, on va se contenter de parler. On est d'accord, c'est pas du dépeincage, ce sont simplement des explications détaillées. Donc on y va. Dans le Shibari, on fait deux tours. Avant les années 80 à peu près, on faisait un seul tour simple. Ça fait environ 15-20 ans qu'on fait deux tours. C'est les débuts d'internet, l'occidentalisation, environ Steve c'est des dates, les dates sont un petit peu simplifiées, c'est juste pour vous dire que c'était pas au Précambrien, ni à une période japonaise ou non compliquée. C'est plutôt récent. Alors on commence par le nœud de Somerville, il apparaît vers 2010, il est attribué à topologiste alias crash restreinte, voyons ce nœud en particulier et les boulines en général. Donc le Somerville, le French ou le Fast Topoline, ce sont les mêmes nœuds, types de nœuds, avec des noms différents et manières manière différente d'arriver au même résultat. Dans un coin à part, il y a le Flying Bowling, vous l'avez peut-être vu dans Moana Vaiana. Mais celui-là, il est vraiment à part. Ces nœuds en temps commun que ce ne sont pas des nœuds de bouline Désolé pour le spoiler. D'ailleurs, Topologiste l'écrit lui-même sur son site web. The Somerville bowling is not technically a boolean. Traduction, le Somerville n'est techniquement pas un nœud de bouline Et le dernier, le Dragonfly, le fameux nœud de Moana, est un cas particulier parce que c'est pas du tout un nœud en fait. On mettra ça en bonus après la fin de cette vidéo pour les curieux. Ce que nous avons retrouvé comme trace, on trouve des citations de topologistes par exemple dans Max. Ou simplement en sur sa page web. En fait ce nœud, le Somerville, est super ancien. Il s'agit du nœud de calfa ou nœud de chaise calfa pour être précis. Topologiste le dit lui-même, c'est un mix entre le nœud de chaise portugais, qui est un vrai nœud de chaise, et un nœud de chaise français. Bref, un nœud de calfa c'est une variante de construction. C'est aussi ce que dit Wikipédia. Le nœud de calfa est un nœud de chaise où la boucle est doublée. Du coup c'est pas un vrai nœud de chaise, une bouline. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Nous avons pu trouver sur le site web Mes qui répertorie beaucoup de nœuds, une page d'Alarus de 1923, bien avant l'apparition du Shibari. Ça, on en parle dans une autre vidéo. Tout est dans la description, vous avez l'habitude. Ah, et j'oublie aussi le a à le HLE Book of Notes, de 1944, page 186, 1010, il me semble. Il y a sûrement d'autres sources, mais je trouve ces pages jolies. En revanche, euh, si vous y avez accès, ça me ferait très plaisir de les avoir. Il y a des traces d'Hérodote en 500 ans avant Jésus-Christ. Je vous donne les références en description. Voilà. On a montré le principe du bouline normal dans notre série précédente. Description tout ça tout ça. Mais c'est quoi exactement un nœud de chaise Wikipédia et d'autres sources nous disent le nœud de bouline ou nœud de chaise est un nœud de boucle non-coulant. Donc s'il y a un nœud coulant, alors c'est pas un nœud de bouline. Attention, ce que nous allons en dire ne remet pas en cause le boulot d'Ashley ni de Wikipédia. Il y a des erreurs, la connaissance s'évolue et ce que nous disons ne fait que compléter. Petite correction, fun fact slash légende urbaine. Dans le A book le fameux nœud 1010, il est écrit The name is derived from bowline. Bow and line. Le nom est dérivé de ligne d'arc, une ligne qui fait un arc. Ce n'est pas des arcs et des flèches, les cowboys et des, cow des indiens. On parle bien de marins. Ashley était artiste et matelot. Ce n'était pas un linguiste et ça ne retire rien à la qualité de son travail. Cette étymologie est non documentée, non référencée. Elle ressemble à une légende urbaine. En revanche, on sait que l'étymologie apparaît en 1155. Bolline, si vous avez d'autres sources, elles sont bienvenues. Alors, il me semble que c'est un mot normand et qui vient précisément de Picardie, à vérifier. Wikipédia anglais ajoute une citation de Ashley, j'essaie de le retrouver dans le Ashley Book. Le nœud de la bouline aurait été mentionné pour la première fois en 1691 par le capitaine John Smith, et euh, bah j'ai fait une bêtise, j'ai cliqué sur le lien sur Wikipédia, John Smith, et il est mort 60 ans avant, en 1631. C'est peut-être un bouquin qui a été publié à de cette posthume il hein, ne faut pas de mauvaise foi. Et j'ai découvert, pour le coup, ceux qui connaissent Disney et Pocahontas, c'est que c'est le John Smith de Pocahontas dans la vraie vie En tout cas, chronologiquement, la bouline est citée et décrite par Rabelais en 1532 dans Gargantua et 1534 dans Pantagruel. On vient de le dire, les traces étymologiques ont environ 1000 ans. Par contre, les quatre définitions, celle de Ashley, Wikipédia France, Wikipédia Anglais, Rabelais, ces quatre définitions restent similaires à celle de 1555. Wikipédia anglais nous dit, je lis, « Bouline est une corde qui tient le bord d'une voile carrée vers l'avant du navire et dans le vent, l'empêchant d'être pris au dépourvu. » Wikipédia anglais ajoute, hein. « Parfois appelé « roi des nœuds » en raison de son importance, ou popularité. En effet, il n'y a pas 36 000 nœuds de chaise, il n'y a qu'une seule manière de faire le nœud de bouline, c'est pour ça qu'il est si populaire et répandu sur la terre, il n'y a qu'une manière de faire une roue, elle est ronde, il n'y a qu'une seule manière de faire la bouline, et on explique ça dans la vidéo 2 en détail sur les inférences des nœuds. Vous avez les sources en description, un lien pour le Book si vous voulez le retrouver, il est très sympa à lire, il y a un PDF et un site en ligne au choix. Quant à Rabelais, vous n'avez pas besoin de nous. Pour en revenir au nœud, le nœud de chaise ou bouline est un nœud de boucle non-coulant. Beaucoup confondent coulant avec bloquant. C'est pile ce qui fait la différence entre le bouline et le French, le Somerville, le Fast ou bien le nœud de calfa Ce sont des nœuds coulants. Ils ne répondent pas aux critères du nœud de bouline ne pas couler. Donc je montre, ceci est un nœud. Ici nous avons un nœud coulant, c'est un nœud coulant. Et là, j'ai un nœud bloquant. C'est bien ceci, et bien un nœud, ceci, est bien un nœud bloquant. Il bloque le nœud. Donc là, nous avons bien un nœud bloquant et un nœud coulant. Donc je montre, j'exagère, je grossis les traits, c'est fait exprès. C'est pour montrer un nœud coulant et un nœud bloquant. C'est le principe du nœud de Kalfa de Somerville. Un nœud bloquant et coulant, les deux en même temps. C'est pas l'un ou l'autre, il est bloquant et coulant. On ouvre une parenthèse importante car il y aura des suites. Vous notez la différence linguistique, française et anglaise. La définition anglaise nous indique à quoi il sert. La définition française nous dit comment on le conçoit. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est juste pour souligner que, en fonction de la langue, on définit l'usage qu'on en fait ou la manière de le faire. Et c'est pas du tout pareil. Dans la définition anglaise, on vous dit à quoi il sert mais on ne sait pas comment il construit le nœud ni ses spécificités. Dans la définition française, on vous indique comment le faire, quelles sont ses caractéristiques, et on laisse libre à l'usage. Ça, on va en reparler avec les single taille, les double colon taille, les futumomo, les TK etc. Fin de la parenthèse, et il y aura des vidéos ad hoc. On montre le nœud de Summerville. Et voilà. Comme vous ne le voyez pas, c'est pas du tout un nœud de chaise, on vous montre ça. Donc, quand on retire la corde, on voit bien que ce bras-là n'est pas du tout attaché, en effet. Dessus, et il n'y a pas de nœud. Alors là, c'est une corde en plastique qui glisse beaucoup. On montre en détail en grossissant, mais voilà ce qui se passe. On prend notre corde, un tour, deux tours. Donc là, on va colorier pour qu'on voit bien. Donc Valérie va colorier la sa corde du milieu en bleu. J'ai fini, j'espère que vous voyez bien les couleurs au milieu. Donc, le bleu au milieu, le rose et le rouge. Donc, on croise, on fait la boucle du Somerville, dessous, dessus, on passe par l'intérieur. Donc, le but c'est pas que vous connaissiez le Somerville, hein, c'est de vous montrer, de faire une démonstration. Donc, là, ici, on a bien la corde rouge, c'est celle-là, elle fait le tour. La corde rose, c'est celle-là, elle vient là, elle fait le tour. Et la corde bleue, ben, on l'a pas attachée du tout. Donc, on vous montre ça de plus près ici on a bien la corde rouge, la corde bleue et la corde bleue on tourne et la corde bleue c'est bien celle-là et la corde bleue ben, elle n'est pas attachée à la corde bleue on ne l'a pas attachée nulle part donc ici nous avons bien un nœud bloquant et nous avons bien ici un nœud coulant et effectivement quand on fait ça on retrouve bien un nœud de chaise classique avec une boucle en plus bon, Voilà, c'est simplement un nœud de chaise un peu complexe, un peu compliqué mais c'est tout on tire comme ça ici, on revient ici, et là, effectivement, on a un ben, autre nœud de chaise qu'Alpha. C'est d'ailleurs le principe du nœud de chaise qu'Alpha, c'est que c'est justement un nœud une de chaise qui permet d'avoir les deux boucles réglables, et de pouvoir euh, ici mettre les fesses et ici se tenir. Voilà. Oui, mais dans la vraie vie, c'est pas une corde en plastique, elle ne glisse pas aussi facilement. <rire> oui, et oui, en effet, on est d'accord. Ce que nous venons de faire, c'est une démonstration mathématique, on a pris la corde, on a décortiqué, on a fait une démonstration, on a grossi le trait et on a exagéré. Oui, si on a une corde normale, il y a encore plus de frottement et c'est là le souci. Si on prend une corde mathématique parfaite et son frottement, voici ce qui se passe. Donc du coup, ça glisse tout seul, en fait. Mais un grand maître chimariste avec beaucoup d'espérance, voici ce qu'il va faire. Il va faire un nœud comme ça, c'est-à-dire qu'il y aura un petit peu de différence. Ces deux boucles seront un petit peu différentes, pas beaucoup, parce que c'est un grand maître qui sait bien faire les choses, donc elles seront pas trop différentes. Mais un débutant, il va plutôt faire des boucles comme ça, elles seront très très différentes. Donc, c'est exagéré pour montrer. Voilà, on est d'accord, c'est pour montrer. Sinon, 2 mm, vous n'allez pas le voir. Donc là, j'exagère exprès de 5-10 cm pour que vous puissiez le voir. Mais ça va plutôt se jouer à quelques millimètres. Dans un cas grand maître ou débutant, vous aurez obligatoirement des boucles de taille différentes. D'ailleurs, quand vous regardez les marques de cordes, vous remarquez qu'il y a toujours une marque plus prononcée que l'autre. Plus ou moins, mais c'est le cas. C'est pour ça que ça fait mal. C'est pas parce que les cordes, ça doit faire mal. C'est parce que les boucles sont asymétriques, que le nœud est imparfait et que l'encodeur aussi est imparfait. Si nous avons une corde parfaite, les boucles sont asymétriques, on va dire qu'ici il n'y a pas de frottement, c'est une corde mathématique parfaite, donc on met en tension et voici ben ce qui se passe, ça se met en équilibre naturellement, sans frottement, et les deux parties sont égales. Du coup, lors de la suspension, la cheville ou le poignet ont la même surface d'appui et la force, le poids, se répartit équitablement sur les deux. Oui, et oui, vous avez raison. Dans le monde réel, les cordes ont des frottements, elles ne sont pas parfaites. Et justement, c'est ce qui est l'illusion d'un nœud bloquant, c'est un nœud bloquant, mais c'est surtout un nœud coulant. Et comme les cordes ont des frottements, et ne sont pas parfaites et que personne ne peut faire des boucles parfaites, il y a une boucle plus courte que l'autre. C'est pour ça que ça fait mal, le poids est mal réparti. Quand on met en tension, les cordes frottent et ne peuvent pas s'équilibrer, à l'inverse de notre corde mathématique parfaite. On est les explications, vous aurez toutes les démonstrations techniques dans la partie 2, les inférences sur les nœuds. On conclut par une anecdote, le nœud de topologiste s'appelle Somerville parce qu'il l'a inventé dans la ville de Somerville. Il reste le nœud plat, on en a parlé déjà, description, tout ça. Si, si, vous savez le fameux On Musubi single colontine avec cette fameuse caractéristique de nœud en U. Comme cette vidéo est assez longue, vous aurez toutes les explications techniques dans la vidéo 2 et nous y reviendrons avec des travaux pratiques dans la troisième partie. Pour terminer, vous avez le choix entre deux nœuds coulants et constricteurs. Un nœud coulant basé sur un nœud fiable et bloquant, mais coulant, le nœud de calfa Somerville. Et un nœud simple dont on sait qu'il est coulant, le nœud plat. Nous avons fait plein de coupes sur la fin de cette vidéo, mais nous tenons à ajouter maintenant, parce que c'est important. On ne suspend pas, par les poignets, ni par les chevilles, les articulations. On suspend par un harnais de poitrine, par un baudrier sur les jambes, ou un ou momo sur la cuisse, en gros. En effet, petit rappel, si on passe une corde à une cheville ou un poignet, libre, c'est une corde en plus. Explication, c'est-à-dire que si on coupe la corde en question, la personne ne tombe pas. Il y a d'autres lignes qui supportent le poids. On l'a dit au début, il y aura une vidéo complémentaire à celle-ci qui proposera des démonstrations de tout ce qu'on vient de dire, sur la bouline, sur les nœuds coulants, les nœuds bloquants, etc. Ainsi que le nœud de Moana ou Dragonfly qui n'est pas un nœud, nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Ce sera pénible, mathématique, elle est destinée aux curieux et franchement, n'allez pas la voir si ça ne vous intéresse pas par contre, on fera une mini-série pour les débutants qui sera plus légère et abordable. Voilà, nous le rappelons, c'est de la vulgarisation, certaines choses sont grossies, il y a des approximations, nous en avons conscience. Le but, c'est d'éveiller la curiosité, pas de répondre à toutes les questions avec précision. Nous avons peut-être, certainement, fait des erreurs, dit des conneries. Si vous en avez repéré, indiquez-les dans les commentaires. Nous mettons toutes nos références en lien dans la description. Et vous pouvez les compléter en partageant vos sources. Merci. Merci de nous avoir regardé. On vous le rappelle parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est pas méchant. Vous pouvez mettre le petit pouce qui fait plaisir. Et vous êtes libre de partager nos vidéos avec vos proches pour nous soutenir. Au, Au revoir. revoir. C'est une fin de tournage Ouais. Ouais, ah c'est une fin pousser, de tournage. Donc je reviens sur le principe de ces deux nœuds. Donc le premier, la bouline. Donc je reviens sur le principe de ces deux nœuds, donc le premier, euh, la bouline. Donc <rire> je reviens sur le principe de ces deux nœuds, donc le premier, la bouline. Oui, t'as la vraie vie, c'est pas une terrible... <rire> Elle est horrible cette phrase En fait, je crois que c'est... Oui, mais dans la vraie vie, c'est pas <rire> qu'il a la plastique, et avec l'espace, c'est facilement <rire> Je vais penser à ça, mais on est obligé de faire ça à des, à des enfants de 13 ans, on dit euh, ne fais pas ça à la maison, mais des adultes. Et un adulte, euh, c'est en mode de dire ça, des adultes ou quoi mais nous tenons à ajouter maintenant, parce que c'est important, On ne suspend pas, par les poignets, ni par les chevilles, les articulations. C'est fini, oui Ouais, on est fatigué, ça rigole, ça rigole. Non, mais je peux plus. Attends, cirque. 1, 2, 3. Mais, c'est pas possible. Je veux finir. Je veux aller manger mon gâteau au chocolat.